La pêcherie des brisants a été créée par mon père donc, en 1987. On a toujours été implanté à l'Octudie. Euh, on est arrivé avec mon frère, ça fait une vingtaine d'années, pour développer en fait, la, la société. On faisait environ 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 7-8 salariés. Et donc actuellement, en 2015, on est à. À 25 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros suivant, suivant les années. Le fait d'avoir des ports et des quais et des criers proches des magasins de marée, c'est un atout parce que le poisson est débarqué directement sous les criers et nous, en fait, l'avantage c'est de pouvoir avoir, avoir toujours du poisson devant sa porte de façon à pouvoir travailler le plus facilement possible et en logistique que ce soit le plus facile. L'activité principale, évidemment, c'est la transformation. Donc euh, filetage de poissons, euh, découpe de la lotte, euh, découpe de l'arrêt, euh, travail à façon, euh, voilà donc euh, après il y a deux types de clientèle, il hein. y a la clientèle on va dire qui prend une bonne partie du, du marché donc euh, 80%, 80 à l'heure actuelle c'est environ euh, la GMS, hein, les grandes moyennes surfaces hein, qui, qui, qui, qui représentent 80% du marché et après ensuite les 20% ce sont les grossistes, restauration et poissonniers en France, et sur ce marché-là, en fait, on appelle ça des marchés de niche sur lesquels que pêcherie les brisants en fait, travaille. Donc on travaille directement avec des restaurants, directement avec des poissonniers et des grossistes qui travaillent justement avec ces clients-là aussi. Après tout ce qui est grande surface, GMS, on, on travaille pas du tout. Euh, on ne travaille pas du tout avec, avec eux. C'est un choix pour l'instant qu'on a fait. Et euh, après, donc, et on travaille bien sûr euh, à l'export avec.. Euh, bah, tous les pays euh, euh, limitrophes de, de la France. Quoi. Donc l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, euh, la Belgique... Euh, J'en oublie peut-être. Pour euh, voilà. bon, Le matin, je fais des achats euh, sous crier. Et après, donc, une fois que les achats sont finis, euh, je m'occupe de l'atelier euh, pour gérer, le, pour gérer donc, les, deux, les deux ateliers et, et, les, et tout ce qui est euh, préparation de commandes. On prépare euh, chaque commande à façon suivant ce que le client euh, désire. Quoi. Donc c'est vraiment des, des commandes bien précises, avec une façon de préparer, on fait pratiquement à la demande pour, pour, pour la clientèle. Chacun connaît forcément tous les clients, donc, et chaque client a un petit peu sa spécificité de, de, de préparation, savoir si c'est un, un, un client qui est, qui est, comment dire, assez exigeant sur la qualité, donc il faut faire très attention lors de la préparation. Donc c'est vrai que ça demande un suivi de la part de, de, de, de tous les préparateurs de façon à, à qu'il puisse satisfaire le, le client euh, pour, pour, pour ses commandes. Quoi. On travaille surtout sur des poissons euh, de belle qualité, de poissons nobles aussi, comme euh, le Saint-Pierre, comme euh, la Sole, comme euh, la Lotte. Au niveau du couteau, au niveau de, de la préparation, euh, c'est un vrai savoir-faire qui existe, qui est, qui est souvent mal valorisé. Ce savoir-faire mérite euh, voilà, d'être plus valorisé et c'est ce qu'on entraîne aussi de rechercher euh, euh, au sein de l'entreprise pour justement euh, montrer le, le voilà, la, la, la, la vraie activité d'un magasin de marée qui est souvent oublié dans la, dans la chaîne, euh, on va dire, de la filière mère. Hein.